Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je pense que le titre parle de lui-même. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qu'on a souvent dénigré, ce sont les modèles 3D. Alors, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on vous recommande tout le temps de ne pas les utiliser, et là, on vous fait une vidéo dessus. Et ben, on va voir ça tout de suite Et aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que c'est Victor qui va vous faire le tutoriel. Il va vous montrer dans un premier temps comment importer depuis Internet des modèles 3D. Donc par exemple, on peut importer toutes sortes de modèles. Il va vous montrer aussi un site Internet sur lequel vous pouvez les télécharger. Et une fois que ce sera fait, il vous montrera comment les manipuler sur PowerPoint, y ajouter des animations et l'intégrer dans votre diaporama. Bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour nous. Et vous, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a un bouton rouge s'abonner dans la description ou notre logo en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur. Et maintenant, Victor, c'est à toi de jouer. Alors bonjour à tous, comme l'a dit Alexandre, aujourd'hui on va s'attaquer aux objets 3D, euh, gros, gros point de PowerPoint, euh, ça peut vraiment transformer vos, vos présentations, rajouter beaucoup de dynamisme et, euh, et faire un wow sur vos présentations, okay euh, On va essayer d'aller doucement parce que vous nous avez dit plusieurs fois qu'on allait un peu trop vite, que c'était dur à suivre. Donc, euh, vous nous direz en commentaire si, si ça va mieux et puis, euh, puis on verra. On se retrouve tout de suite sur PowerPoint et euh, on fait le point sur les objets 3D. Bon, comme vous êtes habitué, on est sur PowerPoint. Hein. Euh, là, on va alors on va aller essayer de trouver ces objets 3D. Ils sont dans insertion juste ici dans la partie illustration. Et là, vous avez plusieurs euh, options qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez euh, en fait, importer. Un fichier 3D que vous auriez déjà sur votre euh, sur votre ordinateur. Euh, il y a plusieurs euh, types de fichiers qui sont autorisés par, euh, par PowerPoint. Il y a le format FBX, objet, euh, 3MF, PLY, STL, GLB. Bon, j'en connais pas la moitié, mais euh, voilà, c'est bon à savoir. De toute façon, vous pouvez les retrouver euh, ces fichiers-là en tapant sur Internet. Ensuite, il y a l'autre source euh, qui est la propre à PowerPoint et qui est en fait basé sur une source en ligne qui n'est pas sur votre ordinateur du coup il faudra toujours avoir une connexion euh, internet Alors, on y accède comme ça là vous avez, plus, vous avez plein de catégories en fait euh, possibles pour mieux trouver vos objets ou sinon vous avez carrément la barre de recherche vous mettez une thématique, euh, j'en sais rien, euh, technologie Comme ça. et là vous allez trouver euh, l'ensemble des, des objets euh, liés aux technologies euh, proposé par le powerpoint voilà euh, comme vous pouvez le voir alors nous ce qui nous intéresse en fait c'est les deux catégories qui sont proposées, c'est les objets statiques ceux là, et les objets dynamiques c'est ceux en fait qui comportent ce petit logo en bas euh, symbolisant le, en fait les objets qui vont pouvoir bouger alors tout d'abord on va s'attaquer aux objets statiques, alors on va prendre par exemple une cellule comme ceci on va prendre celle-là et on va voir un peu ce que ça donne et ce qu'on peut faire avec. Ça demande beaucoup de puissance, euh, du coup votre ordinateur va souvent ramer en fait. Et moi particulièrement parce que j'enregistre en même temps mon écran. Alors n'ayez pas peur hein, si euh, sur la vidéo ça a l'air d'aller très vite sur mon ordi, c'est parce qu'on aura coupé un peu la vidéo. Euh, là ce qu'on va faire tout de suite c'est enlever l'arrière-plan, on va dans disposition. Et là on fait vide. Euh, voilà, vous avez votre objet en 3D. C'est mignon quand même, je, je suis toujours sous le choc à chaque fois que je le vois. Déjà vous pouvez le grossir, comme ceci, euh, et vous avez un nouvel onglet qui a apparu ici, c'est modèle 3D, vous cliquez dessus, et là vous avez plein de nouveautés. Euh, il y a déjà la possibilité d'importer de nouveaux objets, euh, la possibilité de rétablir en fait la position initiale de l'objet, voilà comme ceci, ou même euh, on va le rechanger et le grossir de euh, rétablir le modèle 3D et la taille ensuite il y a plusieurs positions en fait, qui sont proposées euh, d'emblée par euh, PowerPoint pour vous faciliter en fait euh, le placement de votre objet parce que c'est pas toujours très intuitif de le bouger il euh, faut un peu de prise en main pour réussir à le, le mettre comme on veut nous par exemple ce qui va nous intéresser c'est euh, une vue comme ça on va les placer au centre. Euh, ensuite, vous avez texte de remplacement. C'est au cas où euh, l'ordinateur d'autres partenaires de votre projet ou vos élèves, j'en sais, sais rien, d'autres personnes qui essaieraient d'accéder à votre projet, essayent et il n'est pas la version nécessaire ou euh, j'en sais rien, il y a un bug et que l'image ne s'affiche pas, bah vous auriez euh, un texte à la place de remplacement qui va venir euh, expliquer en fait ce qui aurait dû euh, s'afficher à la place de, de l'objet euh, ensuite on va juste rajouter une petite forme ça va être euh, pour illustrer euh, l'autre partie on va le mettre comme ça et euh, on va retourner dans le modèle 3D et du coup ici vous avez la partie organisée ici ça va être euh, comme pour les objets traditionnels ça va être pour en fait placer votre objet soit en arrière soit en devant euh, en cliquant sur ces icônes vous avez le volet sélection il ouais, va vous permettre de plus facilement euh, naviguer entre ces objets. Vous avez juste en fait à cliquer sur l'objet que vous voulez avancer ou reculer et puis le bouger en maintenant euh, votre souris, le, le clic de la souris. Voilà, comme ceci. Euh, très pratique. Euh, ensuite, vous avez l'alignement. Il vous propose en fait euh, d'aligner votre objet euh, sur votre euh, espace de travail. Soit serais à le mettre tout à gauche ou euh, au centre puis vous pouvez aussi les organiser entre eux par rapport au carré qu'il y à côté ensuite euh, dernière option c'est le panoramique et zoom euh, ça c'est tout à fait nouveau vous allez voir l'utilité euh, il suffit en fait de cliquer là dessus et de monter ou de descendre la souris pour en fait avoir un zoom sur l'objet 3D euh, ça, vous, ça va vous permettre de, de faire quoi d'avoir en fait, juste une partie de l'objet ça ne sera pas une image, ça sera encore l'objet 3D, mais on pourra afficher juste en fait, un zoom sur cet objet, comme ceci. Euh, ça peut être pratique pour ne pas avoir besoin de faire 4 carrés sur les côtés pour en fait empêcher de voir le reste. Et euh, ça, ça peut être pas mal de l'utiliser. Non, on va revenir en arrière, avec CTRL Z. Maintenant on va regarder les objets dynamiques. On va aller importer un autre objet. Par exemple, on va importer euh, la petite abeille. Voilà. Là, on va aller la poser juste ici, comme ça. Et là, du coup, vous avez d'autres options qui sont apparues. Vous avez déjà le pose en dessous là, qui vous permet en fait d'arrêter euh, les mouvements de, de votre objet. Ça va avoir aucune influence en fait sur votre diaporama, ça. C'est juste en fait, au moment où vous travaillez, pour arrêter que ça bouge et euh, diminuer en fait la puissance requise pour votre ordinateur. Euh, ça peut être vraiment pratique que, comme vous pouvez le voir là, si je lance le, le diaporama, l'abeille euh, bouge encore. Bon, là, ça rame un petit peu. Ensuite, vous avez les différentes scènes. Il euh, y a celle ci, il y a celle ci. Et vous inquiétez pas, en fait, les scènes sont faites en sorte qu'elles sont bouclées. En fait, il n'y a jamais dà coup. Il n'y a pas un moment où elle va revenir à sa position initiale. C'est bien fait. Euh, il y aura juste, ouais, faire attention au panoramique et zoom. Là, si vous le faites, vous faire attention parce que l'objet, maintenant, il bouge. Et euh, le zoom que vous avez fait ne va pas suivre l'objet. Hein. Euh, il va rester euh, centré à l'endroit où vous avez zoomé. Et du coup, vous allez peut-être aller voir l'objet qui va soit sortir, soit juste euh, faire apparaître un petit bout. Voilà. Bon, maintenant, on va voir comment utiliser tout ça dans un cas concret. Euh, par exemple, pour la description de cette cellule... Voilà. Ensuite, on va voir comment rajouter des légendes assez facilement. Bon, ça, c'est pas vraiment le, le cœur de la, la présentation. Du coup, ça va aller assez vite. Euh, mais je vous montre quand même assez rapidement. Hop. On va faire comme ça. On va rajouter ça là. On va sélectionner les deux avec contrôle et en cliquant. Euh, là, on va choisir le contour et on va le grossir un peu on va mettre les trois points et on va aller changer la couleur aussi, on va mettre en noir. Une fois que ça c'est fait, on va aussi rajouter une zone de texte, l'objectif c'est d'avoir vraiment votre template de votre description On va après, après aller copier-coller. On écrit légende. Hop. Tac. Et là, on va tout grouper. Là, maintenant, vous pouvez le copier-coller à votre, à votre guise. Comme ceci. Copier-coller, hein, c'est toujours pareil. C'est CTRL-C CTRL-V. On aura quelques petites euh, modifs à faire. Et voilà, là, vous allez avoir quelque chose d'assez euh, assez sympa. Il s'est retourné. Là, vous avez juste, en fait, à cliquer dessus, sélectionner cette partie. Et paf, je la tourne. Je la mets droite, je la mets comme je veux, par ici, voilà, maintenant, on a une légende assez simple, efficace et euh, plutôt belle. Alors maintenant on va voir la dernière partie, c'est euh, comment importer des, des objets depuis internet, depuis un site qui s'appelle Free3D, il en existe d'autres vous avez juste à taper modèle 3D powerpoint et normalement vous pouvez trouver des, des objets euh, Alors on va taper ça Free3D modèle et là c'est le premier site c'est lui là c'est Free3D cliquez dessus et euh, alors ils ont, ça s'appelle Free3D mais il y a quand même beaucoup de, de contenu payant ici il y a un petit onglet c'est Free3D gratuit vous allez voir, ils ont intercalé payant, gratuit, payant, gratuit. Parce qu'il faut bien qu'ils se fassent de l'argent. Bon, nous, on va aller chercher iPhone. On va juste donner un petit exemple comme ça. Euh, par exemple, celui-ci. Là, vous allez dans, juste en dessous dans télécharger. Et là, c'est pas très intuitif. Mais en fait, c'est un onglet qui s'est affiché juste au-dessus. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, il y a les options CKD, OBJ et FBX Le mieux souvent c'est FBX parce que ça peut arriver qu'ils gardent en fait leur texture Parce qu'en fait assez souvent le problème c'est que vous importez l'objet Il n'y a aucune texture, il est juste tout blanc ou tout gris Avec quelques ombres euh, Par contre le, le fichier téléchargé c'est un WinRAR C'est un fichier qui est zippé euh, Du coup le, le mieux c'est que vous téléchargiez WinRAR pour des On vous mettra un petit lien dans la description euh, c'est vraiment pas compliqué d'utilisation, ça ouvre juste ça. Ce qu'il faut faire après c'est sélectionner ces choses et euh, les mettre sur votre PC. Donc On va pouvoir les chercher directement, on le sélectionne comme ça. Je vais aller dans PowerPoint, dans ma présentation. Voilà. Le modèle il va s'insérer. Et là, voilà, on a notre iPhone en 3D avec lequel on peut jouer, faire n'importe quoi. Et, euh, et ça, c'est pas mal pour une présentation, je trouve. Voilà. Euh, maintenant, euh, on va faire un, un petit cas euh, d'utilisation euh, pour aussi voir en fait, euh, comment faire bouger ces objets. Par exemple, on va aller importer euh, deux consoles. On va aller chercher dans les produits Microsoft, il y a la, la Xbox. Voilà. Euh, maintenant, je vais rajouter juste une PS4 que j'avais téléchargée juste avant. Je vous, je vous passe cette partie. Voilà, j'ai mes deux consoles. Et là, imaginez que vous faites un, un comparatif des deux consoles. On va rajouter une petite zone de texte. Une petite forme pour mettre cette zone de texte. Comme ça là. les mettre en arrière-plan, comme ça là, et là on va essayer de choisir des, des couleurs en fait qui sont reliées aux, aux deux aux deux marques, je vais aller prendre les logos et, euh, et prendre leurs couleurs, ok Voilà, on a nos deux logos, là je sélectionne ça, on, euh, clique droit, remplissage, pipette, hop, maintenant j'ai la couleur que je veux. La même chose là j'ai plus qu'à mettre le nom, euh, le nom de la console par dessus et voilà euh, après sur ces objets vous pouvez rajouter des ombres tout ce que vous voulez comme d'habitude euh, les ombres rendent un petit peu moins bien sur les objets 3D je vous laisse découvrir vous avez juste à cliquer dessus faire clic droit euh, mettre en forme le modèle 3D allez ici et dans Ombre. En fait, vous avez toutes les options qui sont déjà présentes sur les, les objets traditionnels. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir les animations et les, et les transitions. On va créer une nouvelle diapositive. On va aller copier ça et on va utiliser la, la transition morphose pour faire en fait bouger notre PS4. On va y la mettre juste ici. Là, vous la mettez dans une autre position pour bien puis voir la, la transformation. On va la mettre par exemple comme ça. Et là, on va faire transition, morphose. En fait, c'est un peu comme les, les objets d'habitude, mais voilà. Ça, je trouve que ça rend vraiment bien et c'est pas mal pour une présentation. Souviens, une fois que vous avez ça, rajouter un petit encore ici avec la couleur de la PS4 et puis rajouter une description on va mettre un truc juste pour voir un peu ce que ça pourrait rendre on va avoir une petite fonctionnalité c'est juste pour mettre du texte aléatoirement on écrit égal loren entre parenthèses et parenthèse. Là, on appuie sur entrée et voilà ça remplit toute la zone de texte on le mettre en blanc tout ça c'est cette option est utilisable sur, euh, sur tous les logiciels de la suite office excel euh, word euh, la totale on va se mettre en justifié. et là on va s'attaquer à vraiment ce qu'on voulait montrer c'est euh, les animations vous allez voir qu'il y a un petit onglet qui s'est rajouté en fait c'est ça euh, qui n'était pas présent sur les, les objets traditionnels c'est le 3D alors vous pouvez faire arriver votre objet avec un petit mouvement. Vous pouvez, faire, vous pouvez lui faire faire une rotation en, en permanence pendant la présentation pour, pour montrer dans, sous tous les angles votre, votre objet. Il y a aussi le balancement, le saut et rotation et vous pouvez lui faire faire un départ avec une petite rotation. Comme ça. Il y a toujours les effets qui sont présents juste à côté. Tout ça, je vous invite vraiment à jouer un peu à tout, essayer de voir comment ça réagit, qu'est-ce que ça donne, et, euh, et vous fassiez votre propre avis sur, sur, sur l'utilisation des animations. Voilà, bah, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce tutoriel. Euh, ça a été un petit peu long, mais au moins, on a vraiment vu tout ce qu'on était capable de faire avec les objets 3D. Euh, on fera sûrement une vidéo pour vous montrer comment faire vraiment une, une présentation euh, pertinent, dynamique et, euh, et à la pointe de la technologie avec ce, ce nouvel outil de, de présentation, les objets 3D. Et oui, il y a aussi un autre logiciel qui peut être important d'utiliser, c'est Google Sketchup qui permet de faire vos objets 3D à la main. Euh, bon, il y a, un, peu, il faut, il y a une petite, un petit temps de prise en main, euh, mais au moins vous pouvez l'enregistrer directement au format OBJ et au format FBX. Euh, qui sont supportés par, par PowerPoint. Voilà, je laisse Alessandre conclure et à la prochaine. Salut Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, c'est vraiment important. Et mettez-nous un commentaire pour nous dire plus précisément ce qui vous a plu ou pas. Sachez que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait au début, le lien est dans la description. Et enfin, on vous offre une template que vous pouvez télécharger du coup gratuitement. Il y a une petite fiche qui va s'afficher en haut de l'écran, vous avez juste à cliquer dessus et un lien de téléchargement s'ouvrira. En tout cas, on est vraiment super content de voir que nos tutoriels vous plaisent toujours autant. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça nous fait énormément plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. <musique>